Journaliste ivoirien, il, il est allé à la Cannes pour aller interviewer Gamel Belmadi après le match Algérie-Sara Léon. Je suis tombé sur l'interview. Eh hey, mes amis, c'est un journaliste ou bien c'est un comédien Je n'ai rien compris. Il fait du coq, il fait de la lame, il mélange des questions, il quitte au Cameroun. Bon, je vous fais voir, je ne vais pas vous spolier. Je vous fais voir la vidéo. Regardez. Euh... Depuis hier, à la conférence de presse, vous insistez effectivement sur le climat. C'est-à-dire qu'en Algérie, il ne fait pas chaud. En d'autres termes, si vous aviez joué à 18h, 19h ou 20h, vous auriez pété l'équipe de la Sierra Leone C'est ma question. Bon, regardez. Le ah. gars même, il est un peu perdu. Il est un peu perdu. La question est... On ne sait pas si c'était un guet apens Mais il se dit Je suis professionnel. « Je vais réfléchir à ce qu'il a voulu dire. »« Il n'y a rien de plus humiliant que de dire quelque chose. »« Et puis votre interlocuteur ne comprend pas. »« Tellement il ne comprend pas, il essaie d'imaginer ce que vous, alliez, vous aviez voulu lui dire. »« C'est ça qui est grave. »« Tu lui parles. »« Et puis il doit imaginer ce que tu lui as dit. »« Alors que tu as ouvert ta bouche. »« C'est ce qui s'est passé. »« Je ne vais pas trop parler. »« Écoutez encore. »« Parce que là, il n'a pas compris la question. » Il n'a même pas compris, mais il a imaginé ce qu'il a voulu dire. Et il a pris le bon dedans. Je ne sais pas si j'ai beaucoup insisté depuis la dernière conférence de presse. Euh, non, je n'ai pas insisté. J'ai dit qu'il fallait faire avec, etc. Mais, euh... Je vous rappelle qu'à Abidjan, il fait, euh, toute l'année, il, il, il pleut. Donc quand vous allez arriver, je ne sais pas comment vous allez faire. Abidjan? Oui. Qu'est-ce à avoir Abidjan à Abidjan Il ne comprend pas. Pourquoi vous Abidjan. Je ne comprends pas. Il comprend pas, euh, Seigneur. Adam. Es journaliste? On comprend pas. C'est ça la question. Vous me parlez de Jusqu'on vient te demander, tu es journaliste On te demande, tu es journaliste parce que ton comportement ressemble à un comédien. Tu as un comportement de comédien, tu as un comportement de quelqu'un qui n'est pas concentré, tu as un comportement de quelqu'un qui n'a pas répété, tu as un comportement de quelqu'un qui n'a pas préparé son travail, qui ne prend pas son travail au sérieux. Tu as, comparé, tu as un comportement de quelqu'un qui est saoulé. Tu as bu avant d'aller poser question là ou bien Tu as le comportement de quelqu'un, mais mon, il, il fait quoi là là Ou bien tu as le comportement de quelqu'un qui doit ramasser chaise, on vient le mettre là pour poser question Tu as Oh là là là là, c'est comment le vieux père Tu nous mets plat là Ça. Oh Écoutez encore, écoutez encore. Écoutez. À cette période de l'année, il fait très froid. Est-ce que vous voulez savoir Toute l'année Là, au moment où on joue. Bon, bon, bon, bon, bon. Je, bon, pas bon, bon, bon, joueur, je, je comprends mais Ayy, pas question, en fait. Si vous voulez rentrer voilà. vous allez... C'est quoi la question Bon, le gars, même, ça commence à l'énerver. Ça commence à chauffer son crâne. Hein? Parce qu'on a l'impression qu'on a fait un journaliste. Il n'a même pas préparé. Il est tombé dans le truc comme ça. Sauf qu'il peut quoi Hein Ça, c'est un. C'est quoi, Kalani C'est bon. C'est un. bon. une question, je vais vous répondre maintenant. Mm -hmm. Si vous voulez comparer ça à l'Algérie, aujourd'hui, en Algérie, il fait froid. Donc, on parle d'aujourd'hui, maintenant. Simplement. Je vois pas, il n'y a, a pas de lieu d'avoir de me parler de, de Côte d'Ivoire ou de me parler de, de, de, mmh. de prochaine Coupe d'Afrique on est là au Cameroun, on démarre ici, on reste sur le Cameroun ni de la Côte d'Ivoire, ni de l'Algérie mmh. oh, je pas et professionnel et vous êtes journaliste, vous n'êtes pas météorologue bien parlé